Il paraît que les choses ont extrêmement changé à l'extérieur. Voici l'heure des nouvelles du front. La suite de nos informations. Si vous faites partie des nombreux êtres humains qui vivent sur la planète, c'est très simple. Soyez les bienvenus dans la nouvelle dimension. Je viens de sortir de chez moi. New York est totalement vide. Et je ne reconnais pas ma rue. Ça fait un peu fin du monde, Il n'y hein. a plus de C'est le dernier mouton avant. Rien Même la maison bleue est fermée. Ils ont dû retrouver la clé. Et je Y'a quelqu'un Le monde a changé, n'est-ce pas, Monsieur Mais Il y a des bêtes Je sais. Il oh, y a des bêtes Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vos nouveaux amis. C'est simplement moi. Monsieur Gluziki, vous avez été désigné comme guide pour nous faire découvrir le nouveau monde. C'est mon imagination À partir de maintenant et jusqu'à l'éternité, retrouvez Monsieur Gluzicki pour une relecture du monde. Et tout j'entends Si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir basculé dans un nouveau monde, c'est très simple. Retrouvez tous les jours Monsieur Buziki. Lui aussi est confiné. Et surtout, bonne confination La pire des pénuries est celle de l'intelligence. Personnellement, plus rien ne m'étonne. Terminé.